Concernant les interconnexions euh, musculaires, j'en ai parlé tout à l'heure, je vais insister sur l'essentiel. Par exemple, l'interconnexion entre le muscle frontal et l'ambiculaire, quand on injecte le muscle ambiculaire comme le carton de tressor supercélique et qu'on garde euh, une certaine tonicité au niveau du muscle frontal qui surélève le sourcil, euh, voilà, comme, euh, ce qui pourrait, euh, voilà ce que, ce que montre euh, cette vidéo. quest Ce qui va se passer, eh bien le sourcil, euh, Va s'ascensionner de façon très importante, et si c'est bilatéral, on assistera à un effet méphisto, qu'il va falloir corriger en euh, réinjectant, comme un point blanc, en réinjectant celui-là pour remettre en place le sourcil et regard se regarde le méphisto, euh, bien sûr que personne ne veut. La diffusion aussi, pendant l'injection, n'a pas de peut de se faire vers les muscles moteurs et l'entrée les lobby, ou alors vers les muscles grands, c'est l'omatique, qui est un insertion malaire, qui n'est pas très noir en latéral, avec une asymétrie du sourire.